Alors, ce séjour d'animateur à l'hôtel Campanile, c'était bien? Oui, très bien. Vincent est un animateur formidable! Bonjour Françoise, bonjour Vincent, bonjour Isabelle, bonjour Pierre. Bonjour, bonjour monsieur, monsieur. monsieur! Et ces vacances? Formidables! Nous avons passé des vacances formidables. Nous avons travaillé aussi, pendant 15 jours. Ah bon? Où ça? Isabelle et moi, dans la région de Bordeaux. Et vous À l'hôtel Campanile, à Mandelieu, près de Cannes. Seul Non, avec Françoise. Eh bien, vous allez retourner à Cannes. Formidable Vous allez avoir beaucoup de travail. Ah bon Oui, il va y avoir un colloque sur l'avenir de la télévision. C'est intéressant Oui, c'est intéressant. C'est quand Demain. Vous devez partir tous les deux ce soir. Françoise et vous, Vincent, devez y aller pour aider à préparer le colloque. Bien, Monsieur le Directeur. Au revoir et bonne chance. Au revoir, Monsieur. à préparer le colloque. Un instant, je dois finir mon travail sur la plage. N'oublie pas de m'apporter le plan de la salle. Ne t'inquiète pas, j'y ai pensé. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour madame. Je suis l'attachée de presse du colloque « L'avenir de la télévision ». Je viens voir si tout va bien. Je voudrais voir le plan de la salle et puis Excusez-moi de vous interrompre, mais j'attends aussi le plan de la salle. Très bien. Je reviens dans un instant. Je reviens tout de suite. Je vais voir Vincent pour lui demander le plan de la salle. Il est possible que Vincent arrive. Dis-lui de m'attendre. Ne t'inquiète pas. Alors, que fais-tu Et le plan de la salle J'ai du travail. Je te la porte dans un quart d'heure. Je ne suis pas d'accord. J'en ai besoin tout de suite. L'attaché de presse le veut. Pas de problème, tu l'auras. Je compte sur toi. L'attaché de presse est venue réclamer le plan de la salle à au bar. Voilà le plan. Enfin Nous allons avoir un bon colloque. Excusez-moi de vous interrompre, madame, voilà le plan de la salle. Merci, mademoiselle. Monsieur Nerman. Monsieur Marot. Monsieur Ginet. Vous n'avez pas de badge, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. — Alors, vous êtes monsieur ?— Herman, vous m'avez trouvé mon nom, s'il vous plaît, euh, Je viens monsieur ça ici. Euh, — Oui oui. — Dépêchez-vous, j'ai oui. pas le temps. — Vous êtes certainement sur ma vie. Alors, F, vous euh, m'avez dit... — Oui, c'est oui. ça. — Ah, ben, je vous le Monsieur Jacques Gauthier, je vous cherchais. Je suis Nicole Ballet, attachée de presse du colloque. Enchanté. Vous permettez que je vous présente Monsieur Benoît, directeur des programmes de télévision. Enchanté. Très heureux. Et Monsieur Jacques, un relation publique de la société des téléviseurs Thomson. Je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur Gauthier, qui est notre conférencier aujourd'hui. J'ai lu votre article sur la télévision demain, et je suis bien d'accord avec vous. Il faut faire des programmes différents. Euh, oui, oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il faut changer tous les programmes. Nous allons bientôt commencer. Vous avez votre discours Euh. Non, je l'ai oublié. Je vais le chercher. Inutile. J'en ai une copie. Vous devriez aller à la tribune. Je me demande si je ne vais pas relire mon discours avant. C'est inutile. Vous devriez aller à la tribune. Nous allons être en retard. Si vous voulez bien prendre place, Allons-y. Vous permettez un instant Je voudrais changer une phrase du discours. Je vous en prie, vous serez mieux assis à la tribune. Excusez-moi, je suis Jacques Gauthier. Je dois faire un discours au colloque de l'avenir de la télévision. En effet. Mais je n'ai pas votre badge. C'est impossible, je suis le conférencier. Il est possible que l'on vous a oublié? C'est impossible. Vous pouvez venir avec moi? C'est M. Gauthier, le conférencier. Il n'a pas son badge. Il ne peut pas rentrer. Vous devrez aller voir l'attaché des presses. Vous permettez Je reviens tout de suite. prie. Vous permettez Monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle Il y a un message pour vous. Veuillez me suivre. Excusez-moi un instant. Tu es fou Donne-moi ce badge. Monsieur Gauthier. j'ai retrouvé votre badge. Merci, mademoiselle. La parole est à Monsieur Gauthier. Mesdames,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 Messieurs, je suis le conférencier. Au cours de l'année dernière, notre société a progressé de 6,5 par rapport à l'année précédente. Je voudrais intervenir. Non, plus tard. Non. Donc, notre société a... Mais je vous en prie, Monsieur Durand. Laissez-moi continuer. Notre société a progressé de 6,5% par rapport. Il me semble que. J'ai dit progresser de 6,5% par rapport à l'année précédente. Excusez-moi de vous interrompre. Ah non, pas maintenant. L'extension de notre entreprise a correspondu au fait. Je vous demande pardon de vous interrompre. Laissez-moi terminer. A correspondu à l'objectif que nous nous étions fixés. Vous permettez Ah oh non, je vous en prie, laissez-moi terminer. Et donc, notre société a pu, au cours de cette année-là... Vous permettez que je vous interrompe Ah oh non, mais c'est inouï, ça. Pour prendre la parole dans une réunion, on dit « Je voudrais intervenir. » Je voudrais prendre la parole. On vous répond, je vous en prie. Si vous interrompez quelqu'un, vous dites, excusez-moi de vous interrompre. Vous permettez, vous permettez que je vous interrompe.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 Êtes-vous d'accord avec moi? Je suis bien d'accord avec vous. Je suis tout à fait de votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout de cet avis. Je ne suis absolument pas de cet avis. Parlons d'autre chose. La suite. Vous devriez aller à la tribune. Il ne peut pas rentrer. Vous devriez aller voir l'attaché des presse. Vous permettez Je reviens tout de suite. Non, puis. Voilà, c'est fini. Je suis fatigué. Vous devriez vous reposer, vous devriez manger moins, vous devriez faire du sport, vous devriez prendre des vacances. Oui, vous avez raison. Je vais prendre du repos. devriez faire comme lui et nous aussi